Salut l'internaute Alors ça fait plaisir de te retrouver dans cette courte vidéo. Déjà pour te dire ô combien je suis content et heureux de te voir, de vous voir si nombreuses et nombreux à vous être abonné à cette chaîne, à ma chaîne depuis quelques jours, plus précisément depuis euh, euh, que j'ai que participé à la vidéo de Nicolas Mérieux. Et euh, ben bah, ça me touche beaucoup. Donc euh, bah, merci à lui, merci à vous. J'attends. Ça me rappelle que là-dedans, j'ai beaucoup plus chanté que je n'ai parlé. Et cette courte vidéo pour te parler de deux dates, les 4 et 5 mai prochains. Alors d'abord, le 4 mai, à Lyon, je suis invité à m'exprimer sur la scène de la MJC euh, Mon Plaisir par euh, iBoycott Boycott, que tu connais certainement, euh, avec pas mal d'autres artistes de talent. Une occasion de plus de lier la forme et le fond, comme je le fais déjà dans mes vidéos pour aborder des sujets bien relous mais cruciaux et qui nous concernent tous. C'est ce vendredi là 4 mai à 19h à Lyon. Alors viens, toutes les infos en description de la vidéo. Puis le 5 mai l'endemain donc à Paris. Oui, je me remets à chuchoter, j'aime bien, j'aime bien, bien. Le 5 mai donc plus précisément pour manifester dans la rue avec du bruit contre les politiques menées par ce gouvernement et son monde ultralibéral. Donc c'est ce samedi, 5 mai, à Paris, mais aussi partout en France. Hein. Mais pour Paris, à partir de midi au Louvre et 14h, place de l'Opéra. Toutes les infos encore en barre de description de la vidéo. Pour finir, je profite de pouvoir m'adresser à toi comme ça, directement, afin de t'inviter à venir écouter et voir les deux derniers, les deux premiers et deux derniers épisodes de, ma, de mon nouveau format vidéo qui s'appelle Ils ont aussi mille choses à te dire. Le premier, c'est avec Virginia Marcus, une jeune euh, Suisse euh, francophone euh, très impliquée dans l'antispécisme et dans la désobéissance civile. Et le second, avec Frédéric Fauvy, même âge, mais de l'autre côté de la frontière, en France, il est cheminot et très engagé, hors syndicat. Ce nouveau format, cette nouvelle émission, me tient vraiment à cœur et j'adore euh, réellement y travailler. Donc j'espère que tu aimes aussi, que tu aimeras encore. Euh, dans, dans 15 jours, un nouvel épisode va sortir et 15 jours plus tard encore. Bref, on va essayer de tenir ce mécanisme, cette régularité-là. Je te dis à très vite, en vidéo, sur YouTube, sur scène, vendredi, à Lyon, dans les rues, samedi, à Paris et dans tous les lieux possibles, imaginables où il sera utile de s'exprimer pour défendre ensemble l'intérêt général. Je t'embrasse, merci encore et à plus.